Bon, bonjour tout le monde, c'est la dernière rotation, donc euh, je vous invite à, à visiter le site, explorer les ressources, et quand vous êtes prête, vous retournez pour avoir une petite discussion. Um, so, hi everyone, just instructions are visit the site, explore the resources, and let me know, or just when you're ready to have a discussion, please come back and turn your mics on. Enjoy! Je vous invite à <coughs> soit l'indiquer dans le clavardage ou soit juste you non know, euh, allumer le, le, votre, votre micro quand vous êtes prête à avoir une discussion autour euh, du site. So whenever you're ready, just enter it in the chat or just turn on your mic and start a discussion around the site. C'est tu la première fois que tu as exploré ce site? Le site, oui. Puis je suis vraiment impressionnée par la, la, la quantité puis la, la qualité de ce que les, les, les, les étudiants partagent. C'est vraiment intéressant. Petite autre observation? Euh... Au début, j'avais même oublié que c'était comme des choses qui étaient partagées par les élèves. Là. Je pensais que c'était vraiment plus des choses il était partagé par la prof. Puis là, ben, en relisant, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant parce que c'était ce que les élèves partageaient et écrivaient, là. C'est bien fait. C'est ça. C'est vraiment la, la voix de l'élève. C'est la première fois que j'ai vu le site et c'est vrai, comme tu as dit tantôt, like, it's really... there's a lot of student voice up on there. It's not just, you know, a link to a website or whatnot. Il y a comme des... Uh, des photos, les choses qu'il a écrites, les sites de web, uh, testimonials. So, c'est cool. C'est comme tout le travail des étudiants, c'est vraiment monté en ligne. They feel like they're, they're probably building towards something. Et j'étais déjà dans sa classe l'année passée. Et uh, vraiment comme Tracy a dit à la commencement de la webinar, je pense que ça doit être une classe obligatoire. Oh, I can't say that. Obligatory. Parce que vraiment comme les conversations on a avec les étudiants cette journée-là quand j'ai visité. Like, it was just, she put something out and then there was viewpoints from toutes tout les points de vue, des discussions, c'était vraiment, vraiment cool. So, it's nice to see the website, which is, you know, that all assembled. So, that's my, uh, Moi, my intervention. Je ne vais pas prendre la parole, mais c'est ça, je suis vraiment d'accord avec euh, le fait que ça soit, soit obligatoire. Euh, c'est... Euh, une façon que les, les élèves puissent s'exprimer euh, et euh, avoir la, la, la pratique de euh, avoir différentes opinions euh, et que c'est valorisé, même que ce soit différentes opinions. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment, c'est un exercice So, juste une autre chose, j'ai ajouté dans la chat en anglais, c'est comme une, une façon d'explorer la situation numérique uh, sans avoir des règles, c'est vraiment une discussion, they really live it. So, ça c'est la chose que, when I went there, I was like, wow, this is a different type of course, it's amazing. Yeah. Right? Anyone else? Um... I think she okay. I'm not sure how she gave access to the site. I, it must have been uh, she must have given them access in order to do that because when you click on it, you don't like not all the like. I'm not able to see all the students' sites, so it's it's it must be like a like a a close group. Uh, très intéressant. Um, Oksana, I'm. C'est très peu de temps pour pouvoir euh, explorer tout le contenu. Euh, C'est juste un petit aperçu de, de qu'est-ce qui est possible euh, et même de de, de, de, de ce que euh, de ce qu'on la façon qu'on peut développer des compétences via les médias sociaux. Donc, euh, tu pourras explorer euh, quand tu auras plus de temps. Je suis d'accord avec toi. C'est très peu de temps pour explorer tout le contenu. Vous êtes tombé tranquille. Vous êtes timide, mais on est même dans un petit groupe. Vous pouvez comme ne pas afficher votre image, mais juste partager entre vous. Ouais, Axana, oui, oui, c'est ça, effectivement, il y a une, une, une forte développement. Euh, développement des, des compétences euh, euh, de citoyenneté numérique. Euh, je trouve que, oui, l'élève a, a une voix, euh, peut s'exprimer de façon euh, éthique, euh, respectueuse, yeah, and, uh, même le digital footprint, très... Je suis d'accord avec Tracy quand elle dit, s'ils n'apprennent pas ça à l'école, où est-ce qu'ils vont apprendre ça? Donc, euh, c'est une très belle initiative.